Bonjour et bienvenue sur RCF pour cette émission spéciale en direct du siège de Saveol, à Plougastel d'Aoulas. Une émission réalisée avec WebZineco et qui s'inscrit donc dans notre série sur l'emploi des jeunes en Pays de Brest avec le dispositif de la garantie Jeune. Avec moi, de nombreux invités aujourd'hui, on va faire un premier tour de table pour commencer. Tout d'abord, Pierre-Yves Gestin, bonjour Bonjour. Alors vous êtes le président de Saveol, qui est une coopérative, vous faites partie des administrateurs, et vous êtes actuellement le président. Juste à côté de vous, Roger Capitaine, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors vous, vous êtes le directeur général donc, de cette société, on va la décrire un petit peu avec quelques chiffres tout de suite. À vos côtés, Albert Billon, bonjour. Bonjour. Alors, de la directe, la directe, ça veut dire quoi c'est très compliqué. Direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et des entreprises. C'est l'ancienne direction du travail. Ah, ça regroupe, oui, oui, ça regroupe huit anciennes directions régionales pour en former une, la directe. À côté, euh, Biakila Boitcha, bonjour. Tout à fait, bonjour. Alors, un des jeunes, suivi dans le cadre de ce dispositif de la garantie jeune dont on va dire quelques mots, Rukia Bakar bonjour. Oui, bonjour. Alors, pareil, tous les trois, avec Damien Demeyer, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi donc les visites, en particulier sur, pour découvrir les métiers de, de chez Saveol, et à vos côtés, pour vous accompagner, Guillaume Roguez, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Guillaume, vous vous êtes conseiller, en fait, en charge, plus particulièrement, de ce dispositif de de la Garantie jeune conseiller à la mission locale du Pays de Brest, qui porte ce, cette Garantie jeune. Tout à fait, oui. Euh, je suis euh, donc, conseiller en insertion socio mon, mon métier euh, au sein de la, de la mission locale, c'est d'accompagner les jeunes dans la construction de leurs leur projets professionnels et puis dans la, de la réalisation de, de ces projets euh, de recherche d'emploi et de recherche de formation. Un mot rapide, on va va pas de là-dessus, mais sur ce dispositif, hein, la garantie jeune qui, était, qui a été mise en place à titre expérimental euh, il y a quelque temps, puis euh, étendu. le principe il est simple, en fait c'est un, un suivi plus particulier, plus affiné euh, de jeunes entre 18 et 25 ans, avec à la fois un accompagnement en fait, dans leur recherche euh, d'emploi et euh, une aide financière également euh, qui fait toute la différence, euh, en s'étant troublé, n'est-ce pas Guillaume Oui, tout à fait. Pour résumer euh, rapidement le, le dispositif, euh, il existe depuis euh, désormais à peu près trois ans. Il a été euh, d'abord expérimenté euh, sur, euh, sur le territoire euh, ici. Et puis effectivement, l'idée c'est euh, d'accompagner de, de, de manière un peu plus assidue et puis renforcer euh, les jeunes dans leur insertion professionnelle. Avec cette spécificité effectivement de pouvoir leur donner accès à euh, une allocation, l'allocation garantie Jeune qui euh, est basé sur euh, le calcul de, du montant du RSA. Euh, en gros, il euh, y a eu un, un rapport européen, la garantie jeune est, est issue de ce rapport européen, qui indiquait qu'une euh, certaine partie de la, de la jeunesse euh, n'avait pas forcément accès à tous les moyens de ressources euh, sortant d'études diplômées ou non, et euh, du coup, euh, la possibilité d'élargir le montant de ce RSA à des jeunes euh, âgés de moins de 25 ans. Alors ça leur donne un coup de pouce donc pour le logement pour par exemple financer un permis de conduire on va re revenir là dessus euh, dans ce cadre alors cette émission elle a lieu parce que on a fait des visites avec ces jeunes des visites d'entreprise euh, notamment on est allé à la découverte des métiers de savéole ils sont nombreux on va revenir là dessus la première émission qu'on a fait on en est à la deuxième déjà la première émission portait sur le secteur du bâtiment et de la rénovation énergétique et donc aujourd'hui on va s'intéresser euh, dans les grandes largeurs au secteur du du maraîchage, on va le voir avec énormément de métiers, donc avec l'un des principaux acteurs de cette filière euh, qui est aujourd'hui, en Pays de Brest en tout cas, qui est aujourd'hui Savéol. Euh, Savéol, c'est une coopérative, on peut le redire Oui tout à fait, c'est une coopérative, donc c'est un regroupement de producteurs, notre coopérative réunit 126 familles de producteurs. Euh, qui se répartissent euh, sur le pays de Brest et puis un petit peu au-delà. Mais enfin, ça reste quand même euh, très majoritairement donc, euh, autour de, des communes de Guipava, de Plougastel et puis euh, sur le nord Finistère un petit peu également euh, du côté de la pointe euh, à l'ouest du département. Donc euh, 126 euh, exploitations hein, qui cultivent de la tomate et de la fraise principalement sous serre. Et donc euh, nous avons un, un parc de serre aujourd'hui de 250 hectares ce qui fait que l'ensemble de, de nos cultures sont cultivées sous abri. Euh, donc voilà. Alors euh, un parc de 250 hectares. On peut noter quand même que la fraise a été relancée euh, dans les années euh, 2000 à peu près, c'est ça Oui, tout à fait. En fait, <coughs> la, la production de fraises Gariguette, la fameuse Gariguette de Plougastel, qui était cultivée euh, dans le passé et qui euh, justement était toute la presqu'île était, était couverte de champs de fraises, on va dire. L'évolution a fait que euh, au début des années 70, fin des années 60, début des années 70. On a construit des serres en fait, pour protéger les cultures des aléas climatiques. La fraise étant entendue, bah, elle a aussi euh, donc, euh, été introduite sous ces serres. Sous Et euh, après un fort déclin euh, dans les années euh, 90 euh, de la production de fraises euh, sur, euh, sur la presqu'île, au début des années 2000, quelques producteurs ont eu cette euh, idée intelligente de revisiter la présentation de la fraise elle-même donc, et on la découvre depuis plus de 15 ans, bientôt euh, maintenant, euh, présentée euh, sur une seule couche, dont les fraises sont lités et puis. Euh euh, comment dirais-je, ranger dans des, dans des barquettes ou dans des petits colis avec énormément de précautions ce qui, euh, on va en parler tout à l'heure, nécessite évidemment beaucoup de, beaucoup de petites mains pour euh, réaliser tout ce travail. Voilà. Voilà. Euh, alors, euh, on va parler chiffres encore, c'est un peu plus de 200 millions d'euros de, de chiffres d'affaires, euh, savéole 2200 salariés, si je ne dis pas de bêtises, ouais. 300 euh, euh, équivalents en plein en plus euh, sur, sur les métiers liés au, directement à ouais, la coopérative. c'est-à-dire que on est à un métier, que ce soit de la production de tomates ou de la production de fraises, tout se fait manuellement, donc il faut énormément, énormément de personnes avec un, un travail saisonnier. Nos cultures euh, sont produites, on va dire, pour la tomate du mois de mars jusqu'à la fin du mois d'octobre et la production de fraises qui est le premier fruit euh, du printemps. On le retrouve donc sur les étals à partir du mois de mars. Et la saison là, est en train de se terminer, hein, les garriguettes d'ici une quinzaine de jours... Euh, la production va s'arrêter pour laisser la place bien entendu à d'autres fruits mais qui sont produits dans d'autres régions françaises. Donc la main-d'oeuvre, oui, facteur très important chez nous. Euh, dans les exploitations de fraises aujourd'hui euh, sur le périmètre de Pougastel et des communes environnantes, c'est environ 600 personnes là, qui ont travaillé dans les serres à la récolte, bien entendu, des fraises, mais également euh, faire le peignage, c'est-à-dire qu'on descend les fleurs des fraises sur les côtés euh, de la plante pour faciliter le travail de la récolte et aussi euh, améliorer la qualité euh, des fruits. Donc ben voilà, tout ça, ça nécessite beaucoup de monde. Et les serres de tomates à côté euh, emploie également euh, beaucoup de monde, euh, c'est-à-dire que dans, dans une exploitation moyenne, euh, on retrouve jusqu'à une trentaine de salariés en ce moment à, à travailler euh, dans les cultures, tant sur les travaux de taille qu'il y a réalisé sur les plantes, et bien entendu les travaux de récolte. Alors, ça c'est pour euh, les, les métiers qu'on va retrouver directement liés au, au, au maraîchage ils sont euh, extrêmement variés sinon sur, euh, sur euh, l'ensemble le, euh, de la coopérative Saveol, je vous propose d'écouter tout de suite euh, un extrait de ces visites qui ont été faites euh, avec les jeunes justement, euh, c'était euh, la petite interview avec Roger Capitaine qui va pouvoir réagir juste après où il était question des métiers qu'on va retrouver chez Saveol. Une première question déjà euh, ouais. euh, Je voudrais savoir euh, les métiers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 Euh, et puis euh, aussi des métiers dans euh, tout ce qui est électronique et euh, maintenance suivie des activités de, de production euh, toujours en station, donc dans les, les machines qui assurent le conditionnement. Voilà. C'est très très large en fait. Et parmi tous ces métiers-là, euh, vous recrutez euh, régulièrement ou euh, ça dépend de quel type de poste ou...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 Voilà, donc c'était euh, votre interview, euh, Roger Capitaine, par Rukia euh, Bakar, qui est juste, juste à nos côtés. Euh, c'est vrai, hein, c'est extrêmement varié. Le, le grand public ne sait pas forcément, euh, n'imagine pas en fait, tous ces métiers qui sont liés euh, à la production de tomates et de fraises, et puis également euh, d'autres choses, des poivrons, euh, des concombres. C'est tout le sens de, des actions que nous menons actuellement, notamment à, à Saviole Nature, qui est l'installation où nous produisons des insectes. Nous avons engagé donc euh, en partenariat avec Océanopolis euh, une action d'ouverture euh, et d'échange euh, euh, pour découvrir les métiers qui se trouvent à, à Océanopolis, mais aussi chez nous. Donc on propose des visites. Euh, nous avons pris une, une stagiaire donc, qui assure euh, ces visites pour euh, bien sûr démontrer tout le travail qui est réalisé en, dans la production d'ASEC mais aussi tout ce qui peut tourner autour de de la production proprement dite de tomates. On est d'ailleurs en train de construire une petite serre juste à côté pour euh, montrer comment euh, les cultures euh, s'effectuent chez les producteurs. Il euh, y, y a un rôle de commercialisation, en fait, pour, pour Saveol bien évidemment. Il y a, y a un rôle de formation aussi. Euh, c'est important, c'est un peu ça que, que, que vous nous dites. Alors la formation, elle est continue. Un salarié qui rentre à 25 ans, euh, bah, il commence sa formation professionnelle sur le terrain. Donc nous avons des programmes avec l'ensemble du service RH de formation et d'accompagnement des salariés sur les métiers qui se développent petit à petit et des compétences nouvelles que l'on décerne que l'on découvre et qui nous qui exigent que l'accompagnement se fasse auprès de l'ensemble des salariés sur une période très très longue et notamment vers des nouveaux métiers comme les métiers du numérique par exemple qui commence à devenir un incontournable pour l'avenir de nos entreprises et sur lesquelles on accompagne l'ensemble des personnels qui s'y intéressent mais aussi qui ont des obligations d'être de plus en plus compétents en la matière. On va revenir justement sur cette question des, des métiers numériques dans, dans la deuxième partie de, de cette émission. Un premier commentaire peut-être, Albert Billon, sur ce, ce panel. Hein, là, tout de suite, on, on se rend compte hein, de, de la diversité Alors, des ouais, ce, ce qui me semble important dans les propos de M. Gestin de M. Capitaine, c'est que l'agriculture est porteur de plusieurs métiers, de plusieurs possibilités d'opportunités pour des jeunes et des moins jeunes, sous réserve que ces métiers soient connus, euh, identifié, euh, bien perçu par, euh, par les jeunes et par les moins jeunes. Et je crois que tout l'enjeu, y compris de cette émission, c'est de démontrer que les piliers de notre économie finistérienne, ça vaut pour l'agriculture de manière générale, ça vaut pour l'agroalimentaire de manière générale, est porteur de, de savoir-faire et, et, et de possibilités euh, professionnelles importantes. La, la, la, le principal euh, atout résidera sans doute dans l'appétence, dans l'envie, dans... Dans le, le souci de, de, de vivre et travailler chez nous, sur nos territoires, pour y faire ce qu'on peut y apporter, c'est-à-dire bah, les produits de base que sont en l'occurrence ici euh, les légumes de manière générale, ou les fruits, euh, mais de manière plus globale encore, euh, le lait, euh, la viande, euh, etc., qui sont pourvoyeurs d'emplois et, et, et d'importance pour nos territoires. Donc la, la première condition ou la première chose à faire, c'est effectivement permettre à Saveol mais plus généralement aux entreprises du secteur, de, de faire savoir qu'ils ont des opportunités d'emploi à offrir, des possibilités, Monsieur Capitaine l'évoquait, de promotion, y compris sociale, puisque quand on entre dans une entreprise comme Saveol, on peut aussi sans doute, et ils nous le diront, évoluer, euh, acquérir de nouveaux savoir-faire, mais d'abord, faut savoir, savoir que ça existe, avoir envie de se, de se, voilà, de se confronter à ce milieu professionnel-là, et d'y progresser, et d'y faire sa vie, pourquoi pas. Alors, savoir que ça existe, c'était justement l'objectif euh, de ces visites euh, chez Saveol. Euh, je me tourne tout de suite, peut-être pour commencer, vers, vers euh, Rukia qu'on qu vient d'entendre. Euh, ces, ces, ces rencontres directes avec euh, des dirigeants d'entreprise, mais également euh, des chefs de ligne, euh, des maraîchers, euh, ça, ça permet de, de se rendre compte un petit peu, de, de casser la glace, en fait, quelque part, Rukia euh, Oui, euh, parce que euh, tu es débuté déjà qu'on va postuler à un poste, on n'est pas lié directement à ces, à ces types de personnes. Du coup, on a, on a différentes images qu'on se porte vers eux. Du coup, ça, ça nous freine un petit peu. Du coup, parce qu'on ne sait pas comment on va être reçu, ni comment on va être le regard qu'ils vont porter sur nous. Du coup, ça nous empêche et ça nous freine un petit peu de d'aller de, de, vers eux. Et, et alors, ce premier retour sur, sur ces visites, on vous a entendu interroger Roger Capitaine, qui est juste en face de vous, dans, dans, dans ce, petit, ce petit extrait. Vous étiez à l'aise, en fait. Oui. <rire> oui, euh, j'étais quand même bien, bien à l'aise pour lui parler. Pour lui parler, et du coup, l'échange était plus... Euh, euh, plus fluide et plus, euh, plus agréable. D Damien, qui était euh, là ce jour-là euh, également, euh, c est, c est, c est, euh, ces visites, ces contacts directs, en fait, cette découverte directe de, de l'entreprise, euh, c'est euh, précieux euh, pour vous, c'est euh, dans le cadre de, de votre parcours Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant de découvrir un peu ce, ce métier, ces métiers qui se cachent derrière l'agriculture, que l'on ne connaît pas forcément bien. Ils sont assez éloignés de des villes contrairement à toutes les entreprises que l'on peut retrouver donc pas forcément facile d'accès et ça peut être très intéressant de profiter de cette occasion pour, pour découvrir comment que ça se passe, les différents métiers que ça ouvre car on ne pas tout notamment avec les insectes que je ne connaissais pas du tout, c'était très intéressant. Ça a été la principale découverte, ces, ces métiers nouveaux et notamment l'éleveur de Bourdon, hein, Pascal Kermoil qu'on qu a rencontré. Oui j'ai été très surpris, je ne m'attendais surtout pas, pas du tout à, à voir ce genre de choses alors, euh, euh, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur euh, votre parcours hein, On va donner, et puis euh, chacun des jeunes qui est là va pouvoir euh, en parler. Euh, vous n'étiez pas euh, destiné justement à, à venir vers, vers euh, ces métiers-là, c'est vraiment une découverte pour vous. Parlez-moi un, un petit peu de votre, euh, votre parcours, Damien. Moi, mon parcours, ça a été un bac pro dans le domaine de l'électricité. Du coup, oui, je n'étais pas du tout euh, destiné à, à rencontrer ce, ce genre de métier. Donc, euh, c'était une bonne surprise. Ça, ça, voilà, ça, ça lance des pistes pour l'avenir. Euh, vous pouvez imaginer demain euh, aller vers les métiers du maraîchage Pourquoi pas, oui. Mmh. Rukia euh, Oui, euh, plus dans l'administration, mmh. mais euh, c'est un bon découvert quand même. Mmh. Et on l'a vu, il hein, y a des métiers mmh. administratifs très importants dans le... Euh, dans le marketing également, on va en reparler. Biakila, alors euh, vous, vous avez déjà eu une petite expérience, mais c'était ailleurs, hein, ouais, sur ouais, des, des, des plantations de bananes, euh, la tomate, la fraisse, vous qu'est-ce que ça vous a... Bah, C'est une découverte euh, quand, depuis que je suis arrivé ici, sur Brest. Après, euh, par rapport à mon parcours, hein, c'était pas du tout ce que je faisais. J'ai fait du... J'ai fait un bac pro technicien d'économie de, de la construction, mais... Euh... De côté, je faisais un petit peu de plantation euh, de bananes, cultiver euh, des de bananes, des maniocs, euh, des oranges. On avait tout ça dans notre cultivation. Ça vous parlait quand même On est allé visiter donc, euh, une serre de tomates, euh, une serre de fraises également. Euh, voilà, c'était euh, quelque chose quand même qui... Oui, ouais, c'était quelque chose qui me parlait vu que je connaissais un petit peu la terre. Mm -hmm. La terre, c'est... Ça fait partie de nous, du coup, on... je sais comment, comment ça marche la terre, quoi. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans, dans ces exploitations qu'on a, qu a visité Ben, la façon comment ils canalisent la chaleur pour avoir une température ambiante, pour avoir la, la cerise, c'est quelque chose qui pousse pas à Mayotte. Et la, la tomate, la hein, tomate, tomate cerise, mm -hmm. mais on a des tomates, mais c'est pas la même. Mm -hmm. Variété. les nouvelles variétés aussi on, on, a, on a vu d'ailleurs on va parler tout à l'heure de recherche et développement on a vu le, euh, comment les nouvelles variétés euh, arrivaient euh, ça a été une, une, une découverte euh, intéressante. Euh, on va entendre justement votre visite dans, dans la serre euh, de euh, premier, un, un premier Un premier retour, euh, Roger Capitaine et, et Pierre-Yves Gestin, sur ces euh, sur, euh, visites, ces euh, rencontres à, avec euh, les jeunes. Euh, Est-ce que ça se passe bien, le, euh, justement l'information euh, des, des jeunes générations sur les métiers qu'il y a Qu'est-ce qui est mis en place, euh, justement, du côté de sa aussi euh, pour, pour, faire ce, pour que cette rencontre se, se pèse pour le mieux Je crois qu'on a décidé il y a quelques années, enfin il y a environ 5-6 ans, d'accentuer l'ouverture sur nos métiers en participant à, à des, des, des opérations de communication très fortes au niveau national à travers le salon de l'agriculture. Nous sommes présents aussi sur des salons internationaux, mais là c'est plus pour du commerce, euh, nous avons fait une opération importante euh, il y a 4 ans pour le départ du des Globe pour aussi communiquer sur, euh, bien sûr, le, notre support de communication bateau, mais aussi sur euh, nos activités. Et tout ça pour dire qu'on a enclenché en fait euh, une dynamique pour faire connaître euh, qui nous sommes et euh, ce que nous représentons en termes de métier. Puisque derrière un nombre d'emplois, on va dire 2200 salariés que représente le groupe, c'est un chiffre trop facile, en fait, dans, dans, son, dans sa première signification. Ce qu'il faut, c'est décliner derrière ce que ça représente. Et à ce titre, donc, nous avons beaucoup d'ouvertures sur les écoles, par exemple, pour faire venir des écoles visiter nos exploitations, sur Plougastel, par exemple, l'année dernière, on a plusieurs centaines de jeunes qui sont venus dans les, les exploitations qui produisent de la fraise. Ils sont à Plougastel, il faut, les jeunes, il faut aussi qu'ils qu puissent savoir comment les producteurs travaillent chez eux. Et puis, euh, de manière générale, on essaye aussi d'intervenir avec euh, nos, nos salariés des services techniques ou l'encadrement de manière générale dans les, les établissements scolaires pour euh, expliquer ce que nous faisons et puis attirer aussi euh, de, de, de nouveaux candidats pour les différents postes que l'on a à pourvoir. Et euh, au siège, ici où nous sommes justement, euh, euh, l'un des... Des choix que nous avons faits, c'est de créer des espaces pour qu'on puisse accueillir des jeunes stagiaires. Je crois qu'actuellement, on doit avoir une quinzaine de stagiaires en tout sur l'entreprise. C'est pour nous euh, très important de créer une dynamique par la jeunesse aussi, puisque euh, bah, ça apporte de l'humour, de, de la dynamique dans l'entreprise au quotidien, dans les échanges. Et, ça fait partie aussi de, de ce qu'on souhaite véhiculer pour, euh, pas que l'image, mais euh, la réalité de ce que nous sommes. Des, des, des, euh, des savoir-faire ou des, des, des, voilà, des façons de faire un peu différentes, tout en adhérant quand même aux, aux valeurs de l'entreprise, parce que c'est important aussi euh, pour vous. Bah, les valeurs de l'entreprise, ce sont des valeurs d'abord euh, coopératives. Euh, quand, on, quand on a... Euh, l'image de Saveol, on n'a pas forcément l'image de, de tout ce que constitue cette coopérative euh, qui est un modèle quand même euh, particulier, dans le sens où euh, ce sont des producteurs qui se réunissent entre eux et qui euh, engagent des moyens euh, pour euh, servir euh, leurs services mais aussi leurs intérêts, mais aussi pour, euh, pour euh, permettre... Euh, à de nombreux consommateurs d'être satisfaits des, des produits qui, qui leur sont destinés, mais aussi que toute la chaîne en fait, euh, se représente en fait, les choix qui sont faits par l'entreprise d'être euh, le plus proche possible de, de ce que les salariés attendent dans l'entreprise, mais aussi les consommateurs attendent dans leur assiette. On va retourner sur le terrain, donc euh, dans l'une des serres de, de tomates qu'on qu a visitées, avec euh, deux de ces visages hein, de, de Savéole, Eric Séguillon du Gaïc euh, euh, donc qui est euh, co-gérant avec euh, deux autres associés euh, donc, en, en production de tomates hors sol euh, sur 7 hectares 65. Et il est accompagné avec, euh, de Paul Cardon, euh, qui est technicien agro pour Savéole depuis euh, déjà 14 ans. Hein. On, on voit, euh, ce sont des, des carrières longues aussi euh, qu'on peut faire chez Savéole. On les écoute tout de suite.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 Mais là, en ce moment, on fait beaucoup plus. Là, en ce moment, c'est oui. quand même... Euh, les presque, horreurs, ouais. Tous les presque... horaires sont annualisés en fonction de la charge non. de travail. Quoi. Voilà, parce que ben, des jours comme cette semaine, euh, le lundi de Pentecôte, euh, ce pas parce que c'est férié que les tomates, elles s'arrêtent de pousser. Hein. Ce n'est oui. pas des boulons qu'on produit, nous, c'est des tomates. Il faut bien comprendre ça. Donc, les jours fériés, on est obligé de travailler, euh, on est obligé de travailler tous les jours. Quoi. Oui. Voilà, hors samedi, dimanche, bien sûr. On travaille du lundi au vendredi. Oui. L'accessibilité à l'entreprise euh, par rapport à Brest, c'est comment euh...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 — Albert Billon, une, oui, une je, réaction. — Je trouve intéressant euh, la manière dont il parle de ses métiers. Alors il, certes, il les nomme avec des noms qu'on connaît relativement peu. Mais quand on y réfléchit bien, ça renvoie à des aptitudes ou des capacités très très générales. Enfin il faut être sans doute rigoureux. Il faut sans doute être endurant. Il faut sans doute avoir une certaine euh, capacité physique. Il faut... Mais ça, c'est pas des métiers. C'est des capacités ou des aptitudes que beaucoup de personnes ont. Euh, Faut-il simplement les révéler euh, le technicien, euh, l'électricien ou le technicien en bâtiment pourrait s'adapter euh, sous réserve, effectivement, qu'il qu ait cette motivation, cette flamme, cette envie, cette passion, enfin, on peut mettre des, des, tous les adjectifs qu'on veut derrière, mais il est clair que les métiers tels qu'ils les présentent sont beaucoup plus ouverts euh, que nos référentiels, nos diplômes et, et autres certifications délivrent. Alors c'est important, hein, je ne suis pas là pour critiquer les diplômes, bien, bien évidemment pas, mais on voit bien que les, les compétences transversales, qui est un terme un peu, un peu barbare, mais, mais qui dit bien quand même qu'on est tous porteurs de plein de choses, faut-il après qu'on les mette au service d'un métier, d'un savoir-faire d'un besoin, mais là aussi en démystifiant beaucoup de choses. Et je suis sûr que si nos trois jeunes qui sont là ont envie, ils trouveraient les capacités et les aptitudes, et après les qualifications, parce que bon, la technicité, ça s'acquiert, on est tous capables d'acquérir toutes les technicités qu'il faut, mais faut-il encore en avoir envie C'est d'abord par là que ça passe, et ça, le contact que le, le coopérateur ou l'agriculteur va donner, l'envie qu'il va donner va être fondamental. Euh, vous vous rappelez euh, alors Biekila et, et Damien étaient là hein, de, de cette exploitation il euh, y avait aussi des il fallait monter hein, euh, il fallait pas avoir le vertige euh, par moment mmh, il y avait des mais il y avait de la place pour tout le monde en fait mmh. ah bah en fait euh, c'est pas un métier difficile hein. j'ai fait le bâtiment mais j'ai pas le diplôme pour, pour l'agriculture et pourtant j'en ai fait à mayotte pas... je transportais des plantaines de bananiers euh, dans, avec, sur les épaules et c'était pas c'est des savoir-faire. Ah, oui. En fait, on apprend sur le tas aussi. Euh, ouais, voilà. Alors, on, on sent. Hein, il parle hein, d'ailleurs de la formation. Euh, les équipes, il nous avait expliqué, ils sont, ils sont en binôme aussi euh, au tout début. Il y a du tuilage. Mmh. Euh, Pierre-Yves Gestin, c'est quelque chose qui vous parle. Hein, vous, vous êtes en tomate. Alors, vous faites aussi des mini-poivrons depuis peu. Oui, depuis peu. Ce que je voudrais rajouter par rapport à, à ce que vient de dire à l'instant M. Billon, et je rejoins totalement cette approche-là, je crois que... Euh, nous sommes un métier, euh, alors dans le monde de la serre, mais peut-être probablement euh, toute l'agriculture de manière générale et l'agroalimentaire. et Je pense qu'il y a quelque chose de très important et ça rejoint ce, que, ce qui a été dit par mon prédécesseur. Je crois que le territoire du Finistère est résolument quand même orienté sur l'agroalimentaire. Qui dit agroalimentaire dit métier de la production. Et quand on parle de métier de la production, ben, il y a les métiers là-dedans avec toute la diversité euh, bah, sur, les, les, sur laquelle on est en train d'échanger aujourd'hui. Et pour réussir ça, pour réussir ce, ce, ce challenge pardon, et être dans la continuité demain, et on sait bien que l'économie de notre territoire n'a pas changé, ne va pas basculer euh, d'un bord ou d'un autre, il va, va falloir accompagner ce, ce déploiement avec toutes les nouvelles technologies qui nous accompagnent au quotidien. Mais pour autant, il y aura toujours tous ces travaux manuels. Et quand on parle de travaux manuels, ben pour commencer à les faire, il faut déjà avoir la volonté de les faire et de les réaliser. Et donc, les métiers de l'agriculture et du maraîchage, à proprement dit, on peut avoir un horizon qui est complètement à l'opposé de ce qu'est euh, du travail dans le maraîchage, de la culture. dont on parle de récolte, de palissage, de, de, de, de plein de choses à, à réaliser. Il faut d'abord avoir cette volonté là de travailler. Et je crois que comment, dans notre métier au quotidien, qui sommes employeurs comme de main dœuvre on donne cette possibilité à des jeunes euh, ou des moins jeunes de venir euh, faire une expérience, avoir une expérience dans nos outils de production sans en connaître grand-chose, ma foi du métier de la tomate ou de la fraise. Et c'est d'abord pour certains jeunes qui sortent de l'école ou qui sont dans des périodes de vacances scolaires assez importante pour des études supérieures, bah c'est un premier pli pied pardon, dans le monde de l'emploi. Et je pense que sur un curriculum vitae, peu importe les métiers vers lesquels les gens se destinent, c'est de démontrer une volonté euh, voilà, de faire quelque chose euh, de ces mois d'été euh, pour euh, justement commencer à se faire un, de l'argent de poche et découvrir euh, ce qui se fait euh, à l'extérieur. Et puis, bah, pour d'autres, euh, c'est euh, de mettre le pied dans, dans l'emploi, d'avoir une possibilité d'évolution de carrière, ce qui est très important, on l'a dit tout à l'heure, euh, le témoignage de mon collègue producteur, euh, Eric Séguillon, euh, était bien de dire, bah, en fonction des compétences euh, que peuvent avoir les uns et les autres, évidemment qu'ils euh, qu prennent au fur et à mesure bah, des responsabilités supplémentaires dans le cadre de leur, de leur travail quotidien. Et donc, je crois que c'est ça qui est, qui est extrêmement important, c'est pour le coup, de donner une image aussi qui soit positive euh, de l'agriculture. L'agriculture a été beaucoup décriée euh, ces quelques dernières années euh, sur des problématiques environnementales et tout ça, et je pense que le monde agricole a beaucoup bougé euh, ces derniers temps, évolue, communique aussi. C'est-à-dire que euh, faire, c'est une chose, le faire savoir, c'est autre chose. Alors, euh, on n'est pas en train de devenir des communicants, mais il faut quand même communiquer un minimum euh, sur nos métiers, notre savoir-faire. Et cette émission, je pense, y contribue également. C'est-à-dire qu'il bah, faut faire rayonner un peu ce qu'est euh, notre, euh, notre travail au quotidien sur le territoire. Et l'attractivité de notre territoire passe par là, bien entendu. Et, et, et donc, euh, voilà, il faut redonner un peu euh, ces lettres de noblesse à notre production. Et qui dit notre production, qui, qui, qui génère des emplois sur le territoire, et bien après les consommateurs, ils génèrent aussi les emplois du territoire. Parce que se consommer local, ce n'est pas un vain mot. Euh, on est sur des productions où, bien entendu, euh, on est sous les phénomènes d'importation de, de produits étrangers. Nous exportons aussi, à savoir, on sait exporter, on sait livrer euh, des tomates et des fraises euh, sur les pays étrangers. Mais c'est tout ça, ça, ça a vraiment son importance sur le tissu économique au-delà du local. Oui, alors parce que c'est tout est un, un peu euh, interconnecté. On va l'entendre tout de suite. D'ailleurs, je vous propose avec euh, Jean-Jacques Legall qui est euh, producteur de, de fraises. Alors euh, producteur depuis. Euh, 87, hein, il a fait de la tomate dans un premier temps et puis il a basculé sur, euh, sur la fraise euh, pour adapter son outil. En fait, hein, les, serres étaient, euh, les serres à tomates sont devenues beaucoup plus grandes au fil du temps et euh, donc il a pu euh, conserver son, son outil ancien. Et il nous parle justement des liens euh, à la fois en amont et en aval avec, euh, avec d'autres zones de, de production. Quelles sont les différentes tâches à accomplir euh, au niveau de la serre pour la fraise Alors pour la fraise, le plus gros travail d'une fraise, c'est la récolte. Donc euh, on plante les plants au mois de décembre. Là, ça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 jusqu'à la fin de récolte et on doit passer chaque serre deux fois par semaine. Donc on a une grosse demande de manœuvre mais à partir de début mars jusqu'à fin juillet dès que la saison est finie. Donc pour planter ici au mois de décembre on était 4-5 à planter donc on n'a pas trop de boulot mais à partir du début mars là, on embauche et là actuellement on est 20, 20 personnes à peu près l'exploitation. La manœuvre saisonnière, c'est un travail saisonnier, on embaucherait bien les gens plus longtemps mais le problème c'est qu'on parle que les CDD ce sont les emplois précaires mais quand tu fais un travail CDD tu peux pas non plus embaucher les gens toute l'année.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 On est toujours dans cette émission spéciale euh, depuis le siège de Savéole à Plougastel d'Aoulas, euh, pour parler des emplois euh, dans le maraîchage, plus particulièrement euh, chez Savéole, avec donc des jeunes qui sont suivis dans le cadre du dispositif de la garantie jeune. Alors vous vous rappelez de, de cette serre de, de fraises, hein, qu'est-ce qui vous avait frappé euh, à l'intérieur de, de cette serre Au niveau des emplois, vous vous rappelez de, de certains détails Biakila peut-être, Damien, vous il là oui, oui, on, a, on pouvait déjà voir qu'au niveau de l'emploi, pour la cueillette, il fallait être très précis, assez méticuleux, il faut faire bien attention de ne pas, pas toucher la fraise pour éviter de l'abîmer, donc c'était aussi que c'était des femmes par rapport au, justement au côté méticuleux, des petits doigts, etc. qu'on nous expliquait. C'était euh, euh, beaucoup d'emplois féminins en fait, hein, dans, euh, en, en production, hein. ça, ça a été euh, quelque chose sur lequel on est resté un, un moment. Hein. Pierre-Yves Oui, en fait, euh, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la présentation de la fraise telle qu'elle est faite aujourd'hui par les, les producteurs de savéoles, il y a vraiment un grand soin qui est apporté à, à chacune des fraises. Nous sommes atypiques en France. Euh, Savéole produit environ hein, 2000 tonnes de fraises par an. Et on appelle dans les catégories de classification des fruits et légumes, il y a la catégorie extra. Et on est les seuls en France à quasiment produire 90% de ces 2000 tonnes en extra. Ça veut dire que les fraises sont présentées sur une seule couche. Contrairement à la très large majorité de la production de fraises françaises, qui est aux environs de 50 000 tonnes et qui n'a pas cette qualité de présentation. Donc voilà, il faut des femmes. Elles ont cette dextérité là, dans le travail sur la culture de fraises. Et pour la tomate, c'est un petit peu pareil également. Vous l'avez découvert quand vous avez visité l'exploitation d'Éric Séguillon. Eh bien, il y a des travails de taille, de palissage qui sont aussi faits par les femmes, qui sont plus méticuleuses hein, certainement que les hommes. Alors, il y a une vraie complémentarité euh, en termes d'emploi euh, dans nos serres et également sur les, les travaux de conditionnement. Bah, une femme sera plus méticuleuse avec des fruits euh, plus fragiles pour la tomate où ça nécessite un conditionnement particulier. Justement, je vous propose d'entendre un extrait de notre rencontre en conditionnement avec Michael Orlac, qui est conducteur de ligne au service VRAC. Là actuellement, on est 6 personnes à travailler. En, en, en journée, on, a, on travaille en 2-8. Donc on fait, on fait du VRAC de 6h à 8h ou 9h du matin. Donc on est 6 personnes.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 Non, non, non, ça va, ça va. <rire> voilà, donc, euh, un extrait des questions très, très concrètes hein, qui ont été posées euh, par les jeunes euh, que voici. Alors, vous avez entendu le parcours hein, euh, qu'il a fait, euh, Michael Orlac. Il vient d'un secteur euh, complètement différent. Il a une formation complètement différente. Et, euh, et il est rentré euh, un petit peu là-dedans. Alors, peut-être, euh, c'est l'occasion, vous avez en face de vous donc, euh, les responsables de, de SAVEOL. Euh, N'hésitez pas, demandez-leur directement euh, Comment, comment on fait Au niveau du recrutement, comment que ça se passe Vous cherchez des profils particuliers, ou avec expérience, sans expérience Alors, pour le travail dans les serres, ce qui se passe de manière assez concrète sur le démarrage de la saison, c'est-à-dire que dans les exploitations, il y a environ comment, 5 à 10 salariés permanents, en moyenne, on va dire, dans les exploitations. Donc ce qui permet de, de faire les travaux comme cela a été expliqué tout à l'heure, de vide euh, sanitaire dont on enlève l'ancienne culture, on reprépare et on, on accueille les jeunes plants. Et lorsque ces jeunes plants sont en croissance euh, sur le mois de janvier, février, eh c'est là où euh, les tâches de, de, de palissage euh, de la culture eh bien, deviennent de plus en plus nombreuses à réaliser. Et eh vient ensuite la récolte à partir du début du mois de mars. Donc là dans cette période là c'est euh, la période où chaque exploitation, chaque exploitant va mettre en place un plan d'action pour recruter euh, de la main d'œuvre. Donc pour ce faire, on a euh, bien entendu un réseau, euh, notamment par le réseau Pôle emploi qui contribue et qui aussi euh, euh, se professionnalise pour nous accompagner, pour euh, accompagner donc cette demande de, de main d'œuvre saisonnière, euh, donc qui, euh, qui démarre, on va dire, à partir du mois de février, comme le disait Roger Capitaine tout à l'heure, jusqu'au mois d'avril, mai. Euh, bien entendu, on a également des salariés saisonniers de serre qui reviennent d'une saison sur l'autre. Hein. Roger Capitaine euh, l'a dit aussi. On a dans les exploitations quand même euh, une fidélité qui est assez importante. Euh, on peut avoir jusqu'à 80% de taux de fidélité, c'est-à-dire des gens qui reviennent d'une saison à l'autre. Quant au nouveaux euh, nouveau recrutement, donc des gens qui, qui viennent sans expérience, eh euh, généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent déposer des CV à l'entrée, enfin, à nos exploitations, elles viennent très directement avec leur curriculum vitae et proposent leur, leur candidature. Et donc en fonction ben, du profil et des disponibilités des personnes, eh bien, on, on engage un processus de recrutement, donc avec un entretien d'embauche. On présente également les métiers, les métiers de la serre, hein, ce que, ce que, quelles sont les tâches à réaliser. Et puis en fonction, euh, on va dire, de, de, de l'échange qui aura été tenu, bah, les personnes sont, sont embauchées pour un contrat euh, d'une certaine durée. Alors, ça, c'est pour les, les métiers de, de production. Euh, Rukia, euh, vous, c'est plutôt les, les, les métiers administratifs qui, qui vous attirent Oui, euh, et Je voulais savoir euh, si euh, ça recrute euh, euh, instantanément ou si c'est juste en cas en, en, de besoin de, de remplacement vous. Alors nous le, le schéma en fait il se rapproche beaucoup de ce qui se passe chez les producteurs puisqu'on passe euh, aussi euh, par euh, des salariés en CDI donc qui sont à peu près au nombre de 120 à plus de 500 salariés en pleine saison. Donc euh, on va dire qu'on a en gros 350 salariés qui viennent renforcer les effectifs euh, selon les, les, les volumes de production que nous avons à traiter dans, dans nos stations. Alors comment ça se passe euh, là aussi on va dire qu'on a à peu près 70 à 80% de taux de fidélité entre guillemets euh, puisqu'on a des salariés qui bon, tout à l'heure nous en avons entendu euh, sur Orlac qui est là depuis 14-15 ans oui. euh, et qui euh, maintenant donc, est passé d'un contrat de saisonnier en contrat CDI ben, puisqu'il a franchi toutes les étapes et qui nous a donné satisfaction et donc il est normal qu'on qu le confirme dans sa fonction avec un, un poste de conducteur de ligne en plus ben, c'est quand même un poste qui pour nous est et vous avez entendu ce qu'il a dit, il, est, il, est, il travaille au bruit. Mmh. Bon, ça fait plaisir d'entendre de, ça, parce que ça veut dire aussi qu'il est attaché à, à, à la qualité de son travail et l'attention du bon fonctionnement de ses machines. Et ça, évidemment, nous, ça nous, ça nous, ça nous, ça nous fait plaisir, parce qu'on sait qu'on a affaire à des salariés qui sont très compétents. Alors, pour revenir euh, donc aux 300-350 euh, renouvellements annuels, on va dire qu'on a à peu près 250 à 300 qui reviennent tous les ans et ensuite on en a une cinquantaine qu'il faut renouveler donc pour ces 50 on lance des candidatures ouvertes donc auprès de, de pôle emploi on reçoit aussi des candidatures spontanées et ensuite on fait un premier tri et parce que là on peut avoir un nombre très très important ça peut, peut être ça peut être 200 250 on fait un premier tri pour voir si les les candidatures correspondent à peu près à nos profils et euh, on fait donc deux réunions de visite de nos stations pour bien montrer aux, aux salariés justement euh, candidats quel est le, le cadre dans lequel ils vont travailler. Donc une première réunion en général euh, fin janvier de, de découverte et une autre réunion mois de mars. Donc là les salariés voient dans quelles conditions ils peuvent travailler. Donc déjà soit ça leur convient, soit cela leur convient pas. Et ceux qui sont intéressés pour poursuivre, eh bien on, on les rentre dans un processus d'entretien de, euh, que nous réalisons aussi en, en collaboration avec euh, Pôle emploi donc, euh, par une méthode qu'on appelle euh, une méthode de recrutement par simulation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une méthode qui a été mise en place par, par Pôle emploi et qui, euh, qui nous donne euh, toute satisfaction puisque c'est la troisième année, je crois, qu'on travaille de cette manière-là. Et ça et nous permet aussi d'avoir un lien avec, euh, voilà. et qui est fondé sur les aptitudes et non pas sur les diplômes. Mmh. Voilà, exactement. Donc euh, Et ensuite, euh, eh bien, euh, une fois ces tests réalisés, bah, on retient euh, encore euh, les candidatures qui nous conviennent. Et là, on passe à, à, avec justement les, respons les responsables de ligne ou les responsables de secteur euh, aux entretiens en direct. Là, c'est vraiment le responsable de secteur qui, euh, avec euh, une assistance de... de d'une personne de, de, du, du service des ressources humaines va recevoir le candidat ou la candidate. Et là, on va dire ben, que ça convient ou que ça convient pas à l'issue de l'entretien, parce que l'échange oral est aussi important pour nous. Faut que, il faut absolument que la personne soit capable de s'exprimer, de savoir aussi bien compter, parce que les, les reportings sont de plus en plus importants à tous les niveaux. Chaque salarié a des reportings à faire pour bien ben, gérer les flux de, de, de produits que l'on a à traiter. Et pour revenir donc sur la question concernant le poste administratif, évidemment, nous avons des postes aussi administratifs qui viennent en accompagnement sur les périodes de saison. On a des postes qui sont plutôt pérennes en CDI pour les postes de comptable, contrôleurs de gestion. Mais pour des assistants ou des assistantes administratives en station, on a aussi des postes à pourvoir donc euh, Rukia, euh, c'est possible de laisser euh, voilà, un CV, de faire une candidature spontanée, il euh, y, y, y a des postes ici, Albert Billon une réaction la boîte avoir... de lettres oui. est toujours ouverte la boîte... <rire> est... oui, une réaction un peu générale il faut que les jeunes et nos auditeurs de manière générale aient à l'esprit qu'aujourd'hui 30% du marché du travail est connu mais ça veut dire que 70% est caché, c'est à dire qu'il faut aller chercher l'offre d'emploi qui n'apparaît nulle part ou de manière un peu plus difficile ou plus délicate, donc il faut avoir la nécessité aujourd'hui d'aller au contact des entreprises. Et pour accéder au marché du travail, on a parlé souvent du CDI et du CDD, mais on l'a évoqué tout à l'heure, le saisonnier travaille un certain temps de l'année, X mois. Le reste de l'année, il fait autre chose et il développe de la polyactivité ou de la polycompétence qui va lui permettre demain de déboucher sur ce qu'on appelle des emplois en temps partagé, alors via parfois des groupements d'employeurs. Et Dieu sait si l'agriculture a été un peu un des, un des pionniers en matière de, de temps partagé, on se partage des salariés et ça développe de la polycompétence qui intéresse beaucoup les employeurs. Et, et si vous savez faire plusieurs choses et si vous avez plusieurs aptitudes à faire plusieurs choses, forcément que l'employeur va être intéressé. Et si vous créez un lien par des stages, par des contacts par les visites que vous avez effectuées, par les reportages que vous pourrez faire avec WebZinéco, tout ça va créer du lien. Et c'est par ce lien que vous allez attirer l'attention de l'employeur, X ou Y. En général, ils sont bienveillants. Ils, ils, ils marchent aussi au feeling. Si la personne montre de l'envie, on lui donnera sa chance, on lui permettra un stage, puis un CDD, puis peut-être de l'intérim, puis peut-être d'une saison, puis peut-être... Voilà. Et, et en fait, il faut se construire un un portefeuille de compétences, un portefeuille d'expérience en touchant à tout. Et ça, c'est par petites touches qui vous permettra d'arriver, peut-être, alors c'est la règle du jeu aujourd'hui, hein. on dit que c'est autour de 28, 29, 30 ans qu'on arrive chez les CDI. Mais ça veut dire qu'on a passé 10 ans, alors certains diront à galérer, d'autres diront euh, à faire de multiples expériences. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes, et ce n'est pas la mission locale qui me dira le contraire, ont une certaine appétence une certaine envie de, de bouger, de, de faire plein de choses différentes. Et ça, ça peut enrichir votre parcours et, et du coup, captiver aussi l'intérêt des, des professionnels. Guillaume Je partage tout à fait ce que vous expliquez, M. que c'est un peu le, le cœur de nos métiers aussi, la mise en relation, faire en sorte que ces deux univers, que ce soit l'entreprise et puis les jeunes qu'on accompagne, puissent se rencontrer et toute opportunité est bonne à prendre pour pouvoir euh, réaliser ces rencontres. Euh, cette proposition de partenariat du coup avec euh, Webzineco, euh, euh, moi j'y vois énormément d'intérêt. Euh, ça paraît tout à fait anodin, mais ces témoignages qu'on a entendus, c'est-à-dire ces jeunes qui viennent en entreprise et qui, euh, c'est pas uniquement dans le cadre de visites, ils mènent les interviews auprès des professionnels. C'est des choses qui euh, du coup sont aussi très importantes sur ce sur quoi on travaille nous euh, en les accompagnant et qui est primordial aussi, je pense, dans cette euh, rencontre euh, entre les les entreprises et les jeunes euh, et c'est notamment tout ce qui est euh, ce que l'on appelle nous les savoir-être et euh, le fait de pouvoir mener ces interviews, je fais un parallèle euh, important mais je pense que ça va, ça va rappeler les, les ateliers qu'on a pu animer dans le cadre de la garantie jeune sur euh, les préparations et les simulations d'entretien que qu'on peut être amené euh, à faire euh, et du coup le fait de mener ces interviews, préparer son argumentaire et puis pouvoir euh, interviewer directement les professionnels euh, on fait un lien Très, très fort avec, euh, avec ce contact-là. Et, euh, et puis aussi euh, une part de, de mise en confiance, lever, lever toutes ces appréhensions aussi peut-être, euh, qui, euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, de, de leur dire, c'est parfois difficile d'aller directement au contact, euh, au contact des employeurs. Pouvoir les accompagner, euh, c'est notre métier, c'est euh, cette mise en relation là qu'on qu fait au quotidien. Vous, je capitaine. Oui, je voulais juste euh, préciser, ou du moins euh, donner un, un petit conseil euh, en matière de, de présentation. Je pense effectivement qu'il ne faut pas hésiter à aller à l'entreprise, venir ici par exemple euh, déposer son CV pour un, pour un premier contact. Mais j'insisterai aussi sur la qualité de la présentation de son dossier euh, et la qualité du CV et de la lettre d'accompagnement. Euh, je pense qu'elle doit démontrer, enfin le CV doit démontrer l'envie de, de, de travailler. Euh, bien sûr en faisant part de, son, de ses expériences mais il doit tra être traduit dans les faits par euh, ah bon. des exemples concrets et pas simplement euh, euh, une liste de, de, de, et de des troupés, dont, voilà. dont on parlait aussi Donc, euh... et le, la lettre d'accompagnement doit aussi être bien, bien sûr bien écrite sans faute d'orthographe si possible parce que euh, bon, on y on y est quand même on est, on est assez attentif à, à cet aspect là Elle euh, doit être simple mais quelques phrases doivent traduire cette volonté d'être accrocheur et de, et de travailler parce que c'est quand même ça que l'on cherche avant tout les gens qui ont envie de bosser on va conclure, on va revenir là-dessus. J'ai envie quand même de faire une petite parenthèse pour parler aussi des nouveaux métiers hein, qu'on trouve euh, chez Saveol. Et, et euh, justement, la jeune génération a quelque chose à apporter euh, aussi à, à une coopérative comme Saveol. On va entendre tout de suite Annelise Gouryou. Elle est chef de produit, donc intégrée au, au service marketing. Et elle nous parle notamment de la question des réseaux sociaux. C'est vrai qu'avant, on communiquait énormément sur les produits. Et puis là, on a de plus en plus tendance à communiquer aussi sur... Euh sur qui est Avéole, quelles sont nos valeurs, quelles sont les forces d'une coopérative. Donc, euh, donc voilà, moi j'agis aussi là-dedans, sur différentes campagnes, qui peuvent être sur le web, en presse, euh, euh, voilà, sur différents supports, euh, pour toujours parler et renforcer les, les valeurs de, de cette coopérative. Voilà, donc euh, on entend toute euh, cette variété. Les jeunes ont, ont, ont de la fraîcheur aussi Quelque part, euh, des nouveaux savoir-faire en fait, euh, à, à mettre en, en valeur, il faut qu'ils le fassent. Mettre en valeur. C est, c est... Bah ouais, je crois qu'on a parlé tout à l'heure, mais pas, pas, pas très longtemps, certainement, du numérique. Et je crois que bah, aujourd'hui, euh, tout le monde est équipé d'un téléphone portable et, et d'ailleurs plutôt très largement de smartphones. Donc il faut, évoluer avec, euh, il faut évoluer avec son temps. Et donc quand on parle aussi euh, d'emploi, bah, je pense que euh, des applications futures nous permettront de communiquer sur les métiers. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a quelque chose qu'il ne faut euh, pas oublier de dire, c'est que le monde euh, de l'éducation, mais ce n'est pas une critique, hein, c'est simplement que le monde évolue. Le monde de l'éducation n'a peut-être pas suffisamment fait découvrir aux jeunes euh, d'aujourd'hui euh, quelle est la diversité de, de métiers et d'emplois qu'il y a autour, euh, autour de soi. Les choses changent. on voit que ça évolue. Hein, les stages démarrent plus tôt, les collégiens vont en entreprise, font des stages de découverte. Bah, je crois qu'il faut encore euh, développer cet aspect-là des choses le numérique doit être contributeur à ça et, et j'entends par là euh, bah, par, euh, par le, le, le, le site web là, que vous avez créé bah, il y a la production de webzineco oui. pardon oui euh, la création de petits films qui permettraient justement de décrire quels sont les métiers euh, qu'ils soient agricoles ou, ou, ou autres, hein, de, de décrire un peu bah, quels sont les métiers dans lesquels les gens peuvent aller chercher de l'emploi. Euh, c'est vrai que c'est assez opaque tout ça. On a beau être dans notre métier du maraîchage, nous sommes des serres vitrées, c'est ouvert a priori comme ça sur l'extérieur, mais sauf que tant, tant qu'on n'a pas été à l'intérieur voir ce qui s'y passe, bah, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et justement, le numérique doit demain nous aider à contribuer à faire rayonner justement euh, nos différents métiers et euh, susciter de l'attractivité, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et, et donc voilà, et on, a, on a vraiment tous collectivement un gros travail à faire euh, par rapport à ça. — Et les jeunes ont leur carte à jouer rapidement, oui, Albert oui, Juste un, un clin d'œil. Il euh, euh, y a une dimension affective derrière toute cette technologie qui n'est pas ma, ma tasse de thé euh, personnellement. Il y, y a une dimension affective. Euh, Savéol et est, est adhérents produits en Bretagne. Nos produits sont nos emplois. Euh, on aime ce que l'on connaît. Euh, voilà, il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Si la technologie doit servir à rapprocher les, les hommes, au sens humain du terme, parce que voilà, il y a cette dimension du, de l'affection qui, qui se développera, on aura progressé euh, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue euh, humain. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Euh, voilà, il y a une dimension affective. Je capitaine. Oui, moi, je pense qu'on est qu'au début de, de l'évolution de vraiment euh, le monde numérique nouveau pour l'application euh, euh, dans les entreprises. Euh, on peut se tourner, enfin, effectivement, comme le disait anne tout à l'heure, à la communication. Mais je crois que le numérique, c'est aussi dans des outils. Euh, je prendrai un exemple. Nous sommes en réflexion pour développer un outil pour que les producteurs puissent gérer leurs prévisions de production directement sur leur, sur leur smartphone. Bon, ça, c'est un exemple. Mais au-delà de ça, tous les collaborateurs de l'entreprise ici, euh, dans le siège au moins, sont très proches de cette euh, dynamique numérique et tous les jours on en parle. Donc je crois que ça fait partie aussi de notre volonté de s'accrocher à, à ce train qui est en train de, de partir et plutôt d'être euh, dans le wagon de devant que d'être dans le wagon de derrière. Voilà, c'est important. On arrive euh, malheureusement déjà euh, au terme de, de cette émission. Euh, donc l'émission euh, en direct sur RCF avec WebZineco euh, donc, euh, et puis euh, la garantie jeune hein, portée par la mission locale du Pays de Grèce. Merci à tous euh, pour votre participation. Merci aux jeunes hein, qui ont fait le déplacement, qui ont participé avec euh, des interviews et aux visites donc, euh, des entreprises euh, et en particulier donc de Saveol. Merci.